Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Passera-Palmbach, euh, je travaille à l'Imperial College de Londres et je vais vous présenter aujourd'hui la partie partage de données médicales du MOOC numérique et recherche en santé. Alors un peu de contexte euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je travaille sur un projet qui s'appelle le Developing Human Connectum Project, je vous ai mis l'URL euh, en bas de page, et dont l'idée est de collecter des IRM euh, sur des bébés, donc euh, au stade de fœtus et au stade de très jeunes nouveau-nés, ainsi que des informations sur l'environnement familial, et d'essayer de trouver des corrélations entre... Euh, entre ces différents stades d'IRM et ces environnements par rapport à euh, éventuellement des problèmes dans leur futur développement, comme l'autisme des choses comme ça. Pour ce faire, on va collecter des données sur environ 1500 participants. Ça représente l'équivalent de 200 Teraoctets de données. Donc c'est quand même relativement conséquent. Ces données-là, on va les partager euh, avec les équipes du monde entier. Ce sont des données complètement ouvertes. Mais avant de pouvoir partager ces données, il faut bien sûr que, que l'on puisse nous travailler dessus pour les mettre en forme, pour pouvoir les rendre présentables, et pour pouvoir aussi tester ben, tout simplement que des algorithmes comme des algorithmes de reconstruction ou de segmentation au niveau de ces données, afin de ne pas simplement livrer des données brutes sans rien euh, à la population. Donc on est trois groupes de recherche euh, à collaborer sur... Euh, sur ce projet-là, donc euh, un groupe à Imperial College, un groupe à King's College et un groupe à Oxford. Et la problématique qui m'amène à parler avec vous de partage de données, c'est que nous on a ce problème-là de vouloir euh, créer un espèce de groupe de recherche virtuelle où on va se partager de données. Donc pour ce faire, on a deux solutions. On a une solution assez générique qui est on OnCloud et on a une solution qui est très spécifique, données médicales, données d'imagerie qui va s'appeler XMAX. Donc, un cloud, dans un premier temps, si on veut très simplifier, c'est une solution en particulier de partage du fichier, mais aussi d'autres choses, et de synchronisation. Donc, vous pouvez synchroniser des fichiers entre un serveur distant, entre un cloud, comme on dit, et, euh, et votre ordinateur personnel. Donc, ça va être l'équivalent de, de services que vous avez sur le web, comme euh, avec Google, avec euh, Dropbox, Amazon, des choses comme ça. Donc, vous allez me dire, si euh, ces services-là sont disponibles, pourquoi ne pas les réutiliser Eh bien, tout simplement, je pense que vous avez suivi l'actualité, que vous avez entendu parler des petits problèmes qu'on pouvait avoir avec la NSA en particulier. Euh, je pense que, euh, surtout quand on travaille avec des données relativement sensibles comme les nôtres, il est très important d'avoir le contrôle sur ces données. Avoir le contrôle sur ces données, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire savoir où sont stockées nos données, c'est-à-dire sur une machine à laquelle on a accès et où on sait physiquement où elle se trouve, c'est-à-dire pas sur un serveur aux états unis qui va potentiellement être régi par des lois différentes euh, des nôtres. Un OnCloud, comment ça se présente euh, De deux manières. Donc, On a d'une part euh, une interface web qui va ressembler à ça. Donc, vous voyez que j'ai mon euh, nom qui est euh, rappelé ici parce que je suis déjà connecté. Euh, je peux, si je clique dessus, aller euh, modifier des informations concernant comme euh, mon adresse mail ou euh, un mot de passe par exemple. Mais plus principalement, euh, je retrouve ici en fait des fichiers que j'ai déjà euh, transférés sur le cloud. Alors, comment je fais pour faire ça Et bien tout simplement, je vais pouvoir créer euh, des dossiers ou euh, transférer des choses. Donc si je crée pour euh, l'exemple un dossier qui s'appelle « Nouveau dossier ». Voilà. Vous voyez qu'il apparaît directement sur l'interface. Je peux explorer ce nouveau dossier et, par exemple, transférer un fichier depuis mon ordinateur, un fichier LaTeX, par exemple, dans ce dossier-là. Le transfert est relativement rapide puisque la taille du, euh, du fichier était, euh, était très faible. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce fichier-là Eh bien, je peux le retélécharger. Je n'ai pas forcément envie puisque c'est moi qui viens de le faire. Mais je peux surtout le partager. Alors, si je clique sur partager, je vais pouvoir le partager avec des gens de mon groupe, c'est-à-dire qui vont avoir accès à, à cette machine, ou je peux le partager euh, via un lien avec des personnes extérieures, si j'ai un collègue extérieur qui ne fait pas partie du projet, mais avec lequel je voudrais euh, partager mon fichier, ben je vais pouvoir lui envoyer ce lien par mail. par exemple. À mon niveau, euh, quand je vais sur... Si je reviens sur mon interface principale et que je clique sur ce dossier-là, je vais voir tous les dossiers qui ont été partagés avec moi. D'accord euh, Je vais voir qui les a partagés, quand ils ont été modifiés pour la dernière fois et la taille qu'ils occupent euh, sur le cloud. Si je veux par exemple récupérer des informations euh, d'une un, réunion, eh bien, je vais pouvoir euh, cliquer sur plusieurs de ces fichiers et... Lancer leur téléchargement. Vous voyez que je les ai récupérés assez rapidement sur mon PC sous forme de petites archives, et si j'ouvre cette archive, je retrouve exactement tous les fichiers que j'ai téléchargés. Une autre manière d'utiliser OnCloud, ça va être au niveau de votre explorateur de fichiers. Donc, dans mon cas, j'utilise Linux et GNOME en particulier comme interface, mais vous allez retrouver la même possibilité au niveau de Windows ou de Mac, donc euh, c'est complètement euh, agnostique au système que, que vous utilisez. Donc si je clique par exemple sur connecter un, un serveur et que je choisis euh, la machine sur laquelle euh, le, projet, euh, dont la, dont le projet se sert, je vois apparaître les mêmes dossiers que dans l'interface, mais au niveau de mon petit explorateur de fichiers. Donc par exemple, si je retourne dans mon nouveau dossier que j'avais créé, effectivement, je vois que j'ai bien euh, mon petit fichier que j'ai transféré juste avant. Donc l'intérêt ici, c'est que si... J'ai un dossier déjà présent sur mon disque, donc c'est une vue de mon ordinateur à moi. Je vais pouvoir euh, envoyer par simple glisser-déposer sur euh, le cloud. Donc c'est peut-être plus pratique parfois que, euh, que d'utiliser l'interface web et surtout ça reste en synchronisation avec, euh, avec votre machine. Bien sûr, l'interface web va être très intéressante euh, si vous n'êtes pas sur votre ordinateur et que vous voulez quand même accéder à des fichiers. Voilà pour OnCloud, si je reviens maintenant sur mon petite présentation, et que je parle maintenant d'Exnat. Donc Exnat, à l'inverse d'OnCloud et de son côté très générique, va être plutôt centré sur les études cliniques, donc orienté de données médicales, euh, l'intérêt c'est qu'il est très adopté par la communauté et en particulier la communauté euh, neuroimage. Euh, ça c'est intéressant pourquoi puisque si vous faites partie de cette communauté il y a de fortes chances que vous ayez accès à une de ces plateformes, quelque part euh, étant donné que la mise en œuvre n'est pas forcément évidente donc c'est d'autant mieux si vous avez euh, accès déjà à ce genre de choses le gros intérêt au niveau d'Exnat c'est que son interface est programmable qu'est-ce que j'entends par là Eh bien tout simplement qu'en plus euh, de cette interface qui ressemble à ça je vais pouvoir explorer avec euh, donc via dans un premier temps la vue, euh, la vue graphique, pouvoir exploser les projets qui sont, qui sont disponibles, mais je vais pouvoir euh, automatiser ce genre d'exploration via un petit programme pour par exemple récupérer une grande quantité de données sans avoir à cliquer sur tous les éléments ou récupérer tout un projet ou récupérer toutes les données d'un patient. Donc ça, ça va être, mais c'est une grande flexibilité à ce niveau-là. Comment les données s'organisent au niveau d'ExNAT de manière hiérarchique donc vous avez vu que j'étais rentré dans un projet à ce projet sont associés des, euh, des patients, des sujets euh, et à ces participants ces patients sont attachés euh, des expériences qui sont distinguées selon le type d'expérience donc ici on va avoir des, euh, des données d'IRM comme dans, dans mon projet euh, que je vais pouvoir une fois de plus euh, récupérer donc Là, je vois qu'il y a quatre euh, scans qui sont disponibles, par exemple. Euh, si, là, ce n'est pas le cas pour le, par exemple. Mais si une miniature est disponible, j'aurais pu prévisualiser les scans, et j'ai la possibilité, comme d'un on cloud, de venir télécharger euh, les images, par exemple. Maintenant, si je veux utiliser ceci de manière euh, dans mon programme. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc euh, Ici, j'utilise le langage Python puisqu'il y a un, un client pour XNAT qui est euh, relativement bien fait et, et maintenu en, en Python. Et euh, J'ai essayé de vous le commenter pour euh, que ce soit d'autant plus lisible. Et bien Tout simplement, avec ces quelques lignes, je vais aller récupérer euh, deux images euh, très spécifiques. Donc Tout d'abord, en descendant, comme on l'a fait au niveau graphique, euh, sélectionnant le projet, sélectionnant le sujet qui m'intéresse, les expériences qui m'intéressent et enfin les images qui m'intéressent donc je vais récupérer des images au format nifty que je vais euh, ensuite retourner au niveau d'un programme plus général. Donc grâce à ça je vais pouvoir par exemple intégrer des images qui sont stockées dans Exnat au sein d'un traitement un petit peu plus euh, ambitieux comme par exemple faire du recalage sur, euh, sur ces deux images. Donc ici, j'ai mon algorithme de recalage qui va faire la même chose que sur des, euh, des images qui seraient disponibles sur mon ordinateur. Et la différence que je vais venir ici euh, intercaler le téléchargement de ces données depuis le serveur. Donc vous voyez, ça me permet de finalement de travailler avec des petites briques et de, euh, de rendre mes, mes scripts ou mes programmes très modulaires. Je vais pouvoir d'un côté m'occuper de tout ce qui est euh, téléchargement des données via XNAT. Et euh, m'occuper de l'autre côté de mon algorithme de traitement d'image, comme je le ferai avec n'importe quel autre type de données. Donc, si je reviens sur mon, ma présentation, si on essaie de faire un peu le bilan entre ces deux-là, entre OnCloud et ExNAT, on se rend compte que d'un côté, on a un outil qui est très générique, OnCloud, que vous pouvez utiliser du coup dans n'importe quelle communauté, face à un outil qui est orienté clinique. Bon. On a un outil qui, d'un côté, utilise un standard qui s'appelle WebDAV, euh, toujours au niveau d'un cloud, pour mettre à disposition, par exemple, euh, les dossiers dans votre petit explorateur. D'un autre côté, on a quelque chose de très solide, qui est euh, une interface avec un langage de programmation. Donc, ce sont des, des outils assez différents, mais qui proposent des choses tous les deux très intéressantes. Les, la chose que ces deux outils proposent, c'est de vous donner la propriété sur vos données. Et ça, c'est, je pense, une des choses les plus importantes de cette petite présentation. Et également que ce sont des outils qui sont à la fois libres et open source. Donc euh, vous pouvez à la fois lire le code de ces outils et euh, ils ne vous obligent à rien. C'est-à-dire que vous euh, c'est des outils qui adoptent des standards et qui s'interfacent assez facilement avec ce que vous utilisez déjà. D'où le libre. Quelques liens pour finir, euh, un projet qui s'appelle Why Union Host. donc pourquoi vous ne vous hébergez pas, et qui est un projet français d'ailleurs, qui vise euh, à vous permettre assez facilement de déployer un serveur et euh, déployer un on-cloud euh, sur votre propre machine, même si vous n'avez pas forcément de compétences en administration de système. Donc euh, je pense que c'est assez intéressant, ils ont une communauté très dynamique pour vous aider un lien ensuite euh, vers un script que j'ai développé moi-même pour euh, installer XNAT on a vu que ce c'était pas forcément simple donc on a essayé de, de mettre ça de, de, en forme pour que ce soit plus simple pour les autres pour le faire et enfin, euh, juste un petit lien pour vous euh, rappeler sur mon, euh, le projet sur lequel je travaille avec euh, le logo qu'on a choisi euh, pour ce projet européen voilà, bah, je vous remercie euh, pour euh, de, de m'avoir écouté et j'espère que ces quelques minutes de présentation vous seront utiles